a pour objectif euh, de discuter du rôle euh, des collectivités locales euh, permettant d'accompagner euh, la transition écologique et énergétique des territoires ultramarins. Euh, et euh, ici, il s'agit euh, d'illustrer l'exemple de Mayotte. Alors il faut savoir que Mayotte euh, est composée de la Grande Terre et de la Petite Terre. Cependant, Mayotte connaît également une forte croissance démographique et aussi une vague migratoire, ce qui explique justement la faiblesse des revenus des habitants. Ces faiblesses-là expliquent le nombre de logements insalubres et indignes. Et dans ce sens-là, ce nombre de logements insalubres et indignes est le plus fort, le plus élevé des DOM. Pour faire un petit récapitulatif du contexte, énergétique de Mayotte, euh, étant donné qu'on connaît une forte euh, croissance démographique, qui dit forte croissance démographique, dit augmentation euh, de la consommation euh, de la population. Consommation, bien évidemment, énergétique. Aujourd'hui, le contexte énergétique de Mayotte, c'est que Mayotte dépend de 98% d'énergie fossile, qui est le pétrole. Dedans, on peut voir que 58% représente euh, le transport, 38% représente la production d'électricité et 12% euh, on peut voir par exemple l'éclairage public. Et euh, parmi ces pourcentages-là, euh, on peut constater que si on fait un zoom sur la partie production d'électricité, les habitants, la population euh, donc consomment plus de 50% de la production énergétique d'électricité bien évidemment, et il faut savoir que dans ce sens-là, il faut directement agir, en tout cas c'est le premier facteur auquel il faut agir pour la population. L'idée, justement, dans ce sens-là, c'est aussi de dire on va mener des actions, en tout cas c'est le rôle des collectivités locales, mener des actions en faveur du développement durable. Et euh, parmi ces actions-là, on peut voir, euh, donc là pour la partie sensibilisation, on a pas mal d'associations qui font ce rôle-là, euh, et ça marche pour l'instant très bien, il faut les encourager. Les collectivités, le département, l'État, il faut encourager euh, ces associations-là à mener des actions pour euh, pouvoir favoriser euh, et accompagner ce développement durable des territoires. On peut voir également, dans le cadre des projets d'aménagement et de construction, intégrer la partie développement durable. Et aussi, sans oublier, parce qu'on sait que euh, la partie transport est euh, très représentatif en matière de consommation. Et là, il faut agir sur ce, ce volet-là, le volet mobilité et transport. Parmi les documents cadres qui permettront justement d'accompagner le développement durable euh, des territoires, on peut retrouver euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Euh, donc on, on peut retrouver ce document-là dans chaque territoire donc appelée ZEDENI, zone non interconnectée. Donc chaque zone non interconnectée doit élaborer euh, sa propre stratégie liée à la pro programmation pluriannuelle de l'énergie. Et là, on va retrouver justement Mayotte, euh, qui élabore euh, sa stratégie. Et dans sa stratégie-là, on a les collectivités, les EPCI, euh, les, communautés de commun les communautés de communes et les communautés d'agglomération, euh, qui élaborent ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie territorial. Et parmi ces actions du plan climat, on va retrouver euh, plusieurs thématiques en fonction du territoire, bien évidemment. Donc on va retrouver la partie mobilité, parce qu'on sait que Mayotte, c'est l'un des, des, des premiers facteurs auxquels il faut agir. On va retrouver la partie énergie, bien évidemment. On va retrouver la partie aménagement et construction durable. Et puis sans oublier cette partie agriculture et pêche à Mayotte. Étant donné qu'on dépend de 98% toute énergie confondue, eh bien, la majorité des produits sont du coup importés. Et là, il faut arriver à, à, à un système d'autosuffisance et là, euh, développer euh, l'agriculture durable. Maintenant, euh, au niveau euh, de ce plan climat, on peut retrouver sur l'ensemble du département de Mayotte. Alors, le conseil départemental, bien évidemment, élabore euh, du coup euh, son propre climat, donc à l'échelle départementale, mais chaque collectivité, chaque communauté de communes, à Mayotte, il y en a euh, cinq, et chaque communauté de communes, chaque communauté d'agglomération doit élaborer sa stratégie euh, du plan climat, air, énergie territorial. En matière de protection de l'environnement, on sait que Mayotte détenait l'un des plus beaux lagons euh, donc, euh, des Dômes et de France. Il faut agir dans ce sens-là afin de protéger ce lagon, afin de protéger l'écosystème marin. Petit zoom sur la lagune d'un bateau. Euh, Au-delà de l'autosuffisance énergétique et euh, Alimentaire. Ces notions impliquent une pression sur le milieu naturel et donc il va falloir concilier à Mayotte l'autosuffisance notamment au niveau de l'agriculture avec la protection des milieux naturels. Sur la lagune d'un bateau, des actions de restauration et de protection du site ont été engagées dès 2005 avec un arrêté préfectoral de protection biotope qui a été renouvelé au mois de mai 2020. Qu'est-ce que cela implique derrière Cela implique une démarche partenariale entre des associations locales de protection de la nature comme GEPOMAI ou Jardin de Mtsangamouji, euh, la DÉAL, donc les services de l'État, mais également les services du département et la commune pour agir euh, de concert sur cet écosystème spécifique d'une superficie d'environ 4 hectares. Trois types d'actions ont été engagées. Euh, tout d'abord, des actions de sensibilisation auprès du grand public et notamment des écoliers pour leur permettre de prendre connaissance de la faune et de la flore spécifiques à ce milieu. Il faut savoir que euh, c'est un site euh, spécifique de nidification du Crabier Blanc qui est un, une espèce classée en danger critique d'extinction euh, et également d'autres espèces végétales euh, endémiques. Le Crabier Blanc euh, avait abandonné euh, la nidification sur ce site en 2016 et grâce à ces différentes actions, nous avons pu observer euh, trois couples euh, de crabiers blancs qui sont revenus euh, depuis 2019 suite à la restauration du milieu naturel. Et du coup, cela implique euh, des actions de lutte contre les pratiques illégales, que ce soit au niveau euh, des cultures, mais aussi au niveau de l'habitat. Alors, il ne s'agit pas euh, de détruire euh, directement les cultures et l'habitat, mais il s'agit de trouver des solutions avec les habitants pour baisser progressivement la pression sur le milieu naturel et puis rentrer dans une optique d'aménagement durable bénéfique à tous.